Les implants dentaires. L'implantologie est une technique qui sera reconstituée entièrement une dent manquante. Dans quel cas a-t-on besoin d'un implant Comment est-il posé Quel est le prix Des chiffres et des infos répondent à toutes vos questions sur les implants dentaires. Sommaire. Qu'est-ce qu'un implant dentaire Pourquoi poser un implant Quelles sont les contre-indications Comment est posé un implant S'adapter à l'implant. Quel est le prix d'un implant quel remboursement pour l'implant Plus moderne que le bridge ou le dentier, l'implantologie reste cependant peu connue et peu pratiquée. Le manque de remboursement explique en partie le retard de la France dans ce domaine. Qu'est-ce qu'un implant dentaire Implant dentaire Un implant dentaire est une racine artificielle le plus souvent en titane, qu'on va placer dans l'os alvéolaire pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Sur cette racine artificielle va reposer une prothèse dentaire fixe, souvent une couronne en céramique. Cette technique n'est pas nouvelle mais se développe de plus en plus. Pourquoi poser un implant Remplacer ses dents n'est pas seulement un acte esthétique. Une dent manquante, c'est aussi, bien souvent, des difficultés à mastiquer, un déplacement des dents adjacentes qui ont tendance à verser ou à se surélever. Ceci a pour conséquence un risque accru de carie et une perte de l'engrainement naturel des dents. Quelles sont les contre-indications La principale condition est d'avoir un os en bon état. Certaines techniques peuvent pallier le manque d'os, implant plus court mais plus large, grève d'os, comblement des sinus, etc. Enfin, plusieurs facteurs peuvent constituer des contre-indications et provoquer l'échec de l'implant. Les maladies valvulaires L'insuffisance rénale le tabagisme, l'hypertension, certaines allergies, le diabète. Comment est posé un implant La façon dont est placé l'implant dépend du cas, du type d'implant et de la dent à remplacer. Certains implants exigent deux ou trois séances et ne peuvent être surmontés de la couronne qu'après plusieurs mois de cicatrisation. D'autres sont implantés en une séance et la couronne provisoire est mise en place tout de suite après. Après examen clinique, la pose d'un implant se déroule généralement en trois étapes. Le praticien incise la gencive et prépare un logement dans l'os pour mettre en place l'implant racine artificielle en titane. Il referme la gencive et laisse se réaliser la cicatrisation osseuse. Cette phase d'attente, appelée mise en nourrice, a pour but de permettre la cicatrisation de l'os autour de l'implant, c'est l'ostéointégration. Ensuite, le patient attend, après une période variante, Suivant les cas, de 6 semaines à 6 mois, le praticien met en place un pilier en titane, destiné à relier l'implant à la prothèse provisoire. Enfin, on vise l'implant dans une infrastructure en titane sur laquelle sera placée une couronne en céramique. Une nouvelle méthode dite en temps chirurgical permet de faire l'impasse sur le temps de mise en nourrice. Même si elle donne les mêmes résultats que la méthode classique, elle n'est pas indiquée dans les cas défavorables, gros fumeurs, Risque d'infection, etc. S'adapter à l'implant. Comme pour la couronne dentaire, une bonne hygiène buccodentaire est indispensable pour le succès d'un implant. De plus, il est important de se rendre régulièrement chez le dentiste pour garder votre implant et vos dents naturelles. En bonne santé. Ce dernier peut vous recommander d'utiliser des brossettes interdentaires et d'utiliser un bas de bouche pour prévenir le risque d'inflammation gingivale. Quel est le prix d'un implant En France, l'implant est encore très cher. Son prix moyen se situe entre 1300 et 1500 euros environ, mais il peut osciller de 800 euros à 2500 euros, voire plus. Le prix dépend de multiples facteurs, le prix de l'acte prothétique, coût de la prothèse, difficulté de réalisation, matériaux. L'ensemble du plateau technique utilisé par le chirurgien dentiste, les frais et charges liées au cabinet, le personnel. N'oubliez pas de demander le devis de vos soins dentaires, qui indiquera le prix final à payer, avant de prendre toute décision. Quel remboursement pour l'implant Selon Bro Tableau, cette opération n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, contrairement au bridge et appareil amovible, néanmoins moins confortable. Certaines mutuelles remboursent partiellement le traitement, renseignez-vous auprès de votre mutuelle, si vous en avez une. Sinon, des solutions de règlement échelonnées sont proposées par certains praticiens. Le remboursement de l'implant dentaire ne fait pas partie de la réforme de 2020 qui prévoit de rembourser 100% des soins dentaires, dont certaines prothèses dentaires. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.